Les nouveaux scooters Orion et Comet sont nos scooters les plus confortables. Chez Invecare, nous savons que beaucoup de nos utilisateurs comptent sur leur scooter tant pour des raisons de mobilité que pour compenser des difficultés respiratoires. Nous savons également qu'il est primordial qu'un scooter apporte de la stabilité pour éviter aux utilisateurs de devoir constamment se repositionner et ainsi garder une position assise confortable et un maximum de contrôle du scooter. Par conséquent, en gardant ces éléments en tête, nous avons apporté deux évolutions majeures sur nos nouveaux scooters. Tout d'abord, nous avons changé l'angle et le réglage de la colonne de direction pour la rendre encore plus ajustable, permettant ainsi une angulation plus ergonomique du coude et des mouvements plus naturels des bras lors d'un virage. Ils se poseront donc plus spontanément sur les accoudoirs. L'autre évolution majeure concerne la forme des poignées de direction, devenues elles aussi plus ergonomiques. Les poignées se retrouvent dans l'alignement des bras, ce qui génère moins de fatigue pour l'utilisateur. Grâce à ces changements, les utilisateurs auront une position plus décontractée, qui demande moins d'efforts et qui leur permettra de rester concentrés sur leur conduite. Alors asseyez-vous sur l'un de nos nouveaux scooters, réglez la colonne de direction et ressentez la différence.